Tout d'abord, qu'est-ce que le prédé Tout d'abord, le prédéterminisme Dans Le prédéterminisme, c'est tout simplement le fait d'avoir la... Je sais pas, c'est... Let's google it, bro. Le prédéterminisme est une doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Basiquement, en gros, ça veut dire que tout est déjà écrit, c'est un peu le truc du destin, etc. Ce qui vous arrive là actuellement dans votre vie, ça découle de toutes les actions antérieures qu'il y a eu dans l'univers. On pourrait prendre exemple que votre naissance peut être résumée à un mec qui a 5 putain euh, de millions d'années, qui a jeté une pierre dans un lac. Ouais, ça fait pas forcément rêver. Pour vous expliquer mon histoire avec le prédéterminisme, j'ai toujours... Euh, cru et pensé à cette histoire de prédéterminisme mais pas euh, dans un point de vue global, plutôt dans euh, le résultat de moi euh, qui j'étais en tant que personne, le résultat des, des autres personnes que je côtoyais, était le résultat de toutes leurs actions euh, passées depuis leur naissance, leur environnement, leur génétique, etc. Après euh, avoir eu un cours de, de philo et que euh, quelqu'un de ma classe ait parlé du prédéterminisme, j'ai commencé à avoir cette pensée autour du prédéterminisme euh, de manière globale qui s'est installé dans mon esprit et ça a un petit peu mal tourné c'est-à-dire que au départ j'avais pas du coup euh, cette, cette pensée autour du, du prédéterminisme global puis euh, on va dire depuis le big bang après que le prédéterminisme soit rentré de manière assez forte dans ma tête j'ai tout simplement pété un plomb en fait j'ai commencé à, à déprimer avoir une perte d'ambition, une perte de sens, une, une perte de, de motivation à faire la vie avec cette pensée qui revenait encore et encore. Mais si tout est écrit, rien n'a de sens. Rien de ce que je fais, rien de ce que les gens que je rencontre, etc. La personne qu'elle est, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas son choix, ce n'est pas. La personne que je suis, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon choix. Donc, c'est-à-dire que. Le prédéterminisme, ça flingue totalement la notion de libre arbitre. Euh, ce qui fait que, évidemment, tout ce qui est en rapport avec la motivation, l'ambition, les rêves et l'identité se retrouve euh, forcément impacté par euh, le prédéterminisme, puisqu'en fait, ça consiste littéralement à dire que tout ça n'est rien. Donc j'étais vraiment déprimé pendant enfin, plusieurs jours, jour après jour. Je continuais à y penser. J'essayais de, de m'occuper l'esprit, de jouer, etc. Mais... Cette pensée elle revenait toujours, encore et encore, et je ne pouvais pas m'en détacher. Il fallait que je trouve une solution. Donc ça, ça a duré quelques jours, je sais pas combien de temps exactement, mais ça m'a marqué. Et j'ai réfléchi encore et encore, jusqu'à qu'un matin, j'ai eu cette idée, ce schéma, cette pensée, cette suite de pensées, qui m'a permis de, de m'en sortir et, et d'avoir une solution à, à, à ce problème qui me, qui me rendait euh, complètement déprimé en fait. Et c'est là où c'est un peu barbare, euh, euh, le prédéterminisme. Parce que, on en vient à se dire, mais... En fait, là, si je pense au prédéterminisme et si je réfléchis sur le sujet, bah c'était prédéterminé. Si je suis, si je suis déprimé, c'est prédéterminé, donc ça veut dire que c'est une fatalité. Si tout est déterminé, qu'est-ce que moi je change qu Qu'est-ce qu que ça change Que moi je sois une bonne personne Que je fasse telles actions Que je fasse tels efforts Que je fasse telles choses C'est là que ça devient vraiment dur, le, le déterminisme à niveau mental, en tout cas pour moi, et probablement pour toi si tu regardes cette vidéo. Pour en revenir au concret, sans perdre de temps, j'ai réfléchi à ça. J'ai pas la pire vie actuellement. J'ai pas... J'ai pas vraiment à, à, à me plaindre, même si... On trouve toujours de, de quoi se plaindre, bien évidemment. Nous sommes des humains, mais... J'en suis venu à cette idée que si je continue dans la bonne voie, si je continue à, à aller vers le chemin qui, m, qui est dans mon évolution, dans la personne dans laquelle je veux devenir, qui veut réaliser telle chose, tel projet, si je continue sur ce chemin-là, même si tout est prédéterminé, qu'est-ce que ça change On s'en fout. Je peux totalement apprécier ma vie, apprécier ce que je fais, apprécier être qui je suis, m'améliorer en tant que personne, etc. Atteindre mes, mes ambitions, mes projets, mes buts, mes rêves. Ça, je peux totalement le faire, en fait. Je peux totalement apprécier et, et, et être heureux, même si c'est possible que ce soit à cause d'un mec qui ait sniffé de la pierre il y a 2000 ans. Ben, bah, peut-être. Et alors La seule chose que je puisse faire, c'est changer moi maintenant. Et encore une fois, même si tout ça est prétardiné, qu'est-ce qu'on en a à foutre tant qu'on est heureux C'est ça, ça le message que je veux passer dans, dans cette vidéo pour euh, les personnes qui auraient un problème ou qui auraient eu un problème avec le prédéterminisme. Et... L'état mental et euh, les, les schémas de, de pensée et les suites de pensée qui peuvent vous brouiller l'esprit totalement. Voilà, juste, même si tout est prédéterminé, ça n'empêche rien, ça n'empêche rien. C'est parce que je me focalisais tellement sur le sens, tellement sur le libre arbitre, sur le bien, le mal, être une bonne personne... Être quelqu'un de juste, valoriser la justice, valoriser les gens qui, qui s'élèvent. Et en fait, tout ce schéma de, de, de valeurs par rapport à, à l'humain et à l'identité, à la personne qu'on est, à ses actions, à ses choix, eh ben en fait, peu importe. Peu importe que ce soit vraiment du libre-arbitre. Peu importe que ce soit totalement prédéterminé. En fait, il faut vivre avec. Il faut vivre avec et, et il faut apprécier ce qu'on a, ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser. Peu importe, en fait, que le prédéterminisme... Soit un fait, que les gens fassent leur choix, que vous fassiez vos choix Que même tout ça ne soit qu'une simulation on peut, on peut partir là aussi <rire> Putain Voilà, en fait Il faut que vous gardiez à l'esprit que Dans tous les cas, tout est dans votre tête Tout est dans votre putain de tête Là, ici Et il suffit Que vous ayez les bonnes choses dans la tête Et que vous vous mettiez les bonnes choses dans la tête Que vous soyez heureux. Parce que vous aurez aucun problème à apprécier la vie à apprécier qui vous êtes, à apprécier d'autres gens comme à, à ne pas apprécier d'autres gens. Vous pouvez toujours vivre en fait. Et vous devez toujours vivre. Réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Devenir la personne que vous voulez devenir. Que tu sois petit, grand, vieux, jeune. En fait peu importe, peu importe. Tu dois juste continuer à faire ce que tu veux faire. Et en fait on s'en fout du reste. Réalise tes projets, deviens qui tu veux devenir et kiffe ta vie. C'est tout. Prends soin de toi.